Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 293 et qu'est ce qu'on va faire On va continuer dans la construction de notre barbecue smoker Allez c'est parti On reprend donc là où on s'était arrêté à l'épisode précédent avec la préparation du pied en IPN super bourrin et un disque spécial sur ma meuleuse pour tenter d'enlever la rouille Pour rassembler les différents éléments des IPN sur les deux grandes longueurs, je vais découper les côtés des IPN, pour pouvoir les encastrer les uns dans les autres, et pour ça j'utilise ma meuleuse sur batterie et un disque à découper. Pendant que je finis les découpes des IPN, parlons un peu travail du métal et EPI, c'est-à-dire équipement de protection individuelle, avec au final des vrais gros gants de soudure pour éviter les projections de métal en fusion, mon tablier en cuir, un respirateur, des lunettes et un chiffon pour protéger mon crâne. Même si comme moi vous êtes un gros barbare, protégez-vous parce que les morceaux de métal bien chauds peuvent faire très mal. Comme pour toutes les matières, au fur et à mesure de mon utilisation de la meuleuse, je deviens de plus en plus rapide, précis. Comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, ici avec une disqueuse, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je suis aussi passé de la meuleuse portative à la meuleuse filaire. Pour découper l'IPN, on a besoin d'un peu de puissance et la portative avait un peu de mal. Après cette séance de meulage, j'ai le bronzage du meuleur, un mélange de rouille, crasse et morceaux de métal cramé. mais par cette chaleur, dur de mettre des manches longues. Maintenant, je pense que vous commencez à voir l'assemblage qu'on va faire. Je vais noter avec mon posca jaune, qui décidément est génial pour noter sur du métal rouillé ou pas, les angles à virer et direction la meuleuse pour enlever tout ça. Je vérifie l'assemblage, et au besoin, je marque les endroits à enlever, ici aussi toujours à la meuleuse avec un disque à découper. Un petit nettoyage de la future surface à souder avec un disque à lamelle et je vais m'occuper du premier assemblage. Ici j'utilise une baguette de 2,5 mm de diamètre et je fais des points de soudure juste pour maintenir la structure en place. Pour ensuite le mettre à plat et finir la soudure, mon poste à souder utilisé ici est le vieux de mon père, un truc vraiment pas génial mais qui marche quand même si on s'acharne à bien régler l'intensité. D'ailleurs pour cette série d'épisodes, je n'utilise que des outils de base, pas de poste MIG ou de découpeur plasma pour montrer qu'on peut tout faire avec des outils de base et un peu de persévérance. De même pour les matériaux, on est sur de la récupération à plus de 90%. Le chauffe-eau a été trouvé dans la rue, les IPN, la Mi Marco, me les a refilés, plein de bouts d'acier récupérés à droite à gauche, bref on improvise et on ajuste avec ce qu'on a sous la main. Bon, Comme vous le voyez, je suis pas un soudeur professionnel, loin de là. Mais j'adore ça, et au fur et à mesure, et avec un peu de pratique, ça revient doucement, avec des soudures de moins en moins pourries. Ici, le but est que ce soit solide, pas joli, donc je me concentre sur mes soudures et qu'elles soient propres et profondes. Maintenant que le premier morceau d'IPN est soudé, je reproduis le processus sur le deuxième pied, avec d'abord des soudures en point pour maintenir la structure, et ensuite la soudure plus ou moins complète et solide des IPN ensemble. Avant de souder le dernier morceau d'IPN qui sera la base du pied, je marque l'emplacement des futures soudures pour nettoyer la rouille et l'acier. Une surface propre fait une soudure bien moins difficile et plus solide. Et c'est parti pour la soudure du pied. Comme vous pouvez le voir, je suis plus rapide et beaucoup plus à l'aise sur ces dernières soudures que sur les premières. Et voilà à quoi va ressembler notre futur barbecue, stylé moi je dis. Comme précédemment, je marque à l'aide de mon posca jaune pour nettoyer au disque à lamelles avant de pouvoir souder le tout. J'en profite aussi pour enlever les deux éléments que j'avais soudés dans l'épisode précédent qui ne servaient plus à rien et direction soudure acrobatique à genoux Pour ensuite mettre toute la structure sur mon plan de travail à plat pour finaliser la soudure du chauffe-eau sur son pied en IPN Je range un peu mon plan de travail bien cradoc et on va s'occuper des supports pour les roues et la partie qui va reposer par terre en réutilisant un bout de métal trouvé je sais plus trop où. Je découpe deux morceaux à l'extrémité pour faire le premier élément et là c'est vraiment le point intéressant du travail du métal. Je ressoude les deux morceaux pour n'en faire plus qu'un. Bon, par contre, j'ai pas baissé l'intensité de mon poste et j'ai fait des jolis trous que je vais essayer de réparer plus ou moins bien, mais la mission est un succès, une barre de métal de 80 cm de long avec deux bouts fermés. Et je fixe un boulon sur cette structure qui va accueillir une roue, donc un premier point de soudure, je corrige l'alignement au marteau et d'autres points de soudure pour maintenir le boulon en place. Quand les deux boulons sont en place, je soude l'axe des roues, en quelque sorte, sur le pied de l'IPN. Quand la structure des roues est solidement soudée, je découpe deux morceaux qui vont servir de pied, avant de les chanfreiner un peu, avant d'aller bien sûr les souder. Bon là non plus c'est pas de la grande soudure j'avoue, c'est pas désastreux mais pas génial non plus et c'est aussi le problème avec des matériaux récupérés. Il faudrait régler l'intensité du poste tout le temps pour l'adapter au mieux aux matériaux, Mais flemmes donc bourrinage. coup de disque à lamelle pour nettoyer tout ça et en fait mes soudures sont pas aussi vilaines que ça. Je marque ensuite le centre de la structure que je vais nettoyer pour la souder à l'IPN. Je mets la deuxième roue, rectifie quelques soudures, et voilà le moment tant attendu, la pose pour la première fois au sol de mon futur barbecue. Bon alors, il pèse entre 30 et 50 kg, donc un âne mort, mais au moins il sera stable. Il a une tête de mutant, mais je l'aime bien mon futur barbecue, moi. Dernier élément, en tout cas pour cette vidéo, fixer le capot en soudant des pomelles, des espèces de charnières qui se soudent directement. Après avoir soudé la première, je m'attaque à la deuxième et voilà ma structure principale pour mon barbecue avec son gros pied en IPN, ses roues et son capot est prêt et j'en suis super content. Reste encore pas mal de boulot mais ça prend forme doucement. Donc c'est la fin de cette deuxième partie de la construction de notre barbecue smoker. Dans cet épisode qu'est ce qu'on a fait on a préparé et on a soudé les IPN pour faire le pied, un pied de barbare qui doit peser à peu près entre 30 à 40 kg, on a soudé mais, le chauffe-eau qu'on avait découpé au dessus et surtout j'ai soudé aussi les pommelles, c'est-à-dire les espèces de charnières qui vont permettre d'ouvrir et de fermer tout le système. Il reste encore pas mal de boulot, ne serait-ce que pour finir le barbecue, il y a des choses à installer à l'intérieur, il y a des trous à percer, etc. Il y a toute la partie smoker qu'il faut faire à côté et ça ce sera dans un prochain épisode. Revenons un peu sur ce qui s'est passé dans cet épisode là, plusieurs choses intéressantes. La première bah, c'est le travail du métal, j'adore toujours autant le travail du métal et le fait d'avoir un atelier bah, ça me permet de pouvoir travailler le métal tranquillement sans avoir à nettoyer partout et honnêtement jouer de la meuleuse dans mon salon c'est une très très très mauvaise idée. Comme vous avez pu le voir j'ai pu aussi me remettre à la soudure et comme je l'ai expliqué dans l'épisode, mon but, euh, je pouvais par exemple aller voir Silouane, qui a un local juste à côté du mien et qui a un psychopathe qui a plein de matériel. Il a une découpeuse plasma, il a euh, un poste TIG, etc, etc. Mais mon but ici était de faire vraiment avec des outils de base, donc avec le vieux poste à souder de mon daron, qui est un peu capricieux mais qui marche quand même, et euh, ben, une meuleuse par exemple. Je l'ai expliqué aussi, c'est important de se protéger. Euh, parce que le travail du métal, c'est quelque chose qui est rigolo, qui est sympa, mais ça projette beaucoup de bouts de métal en fusion un peu partout. Je me suis fait une euh, grosse brûlure avec, euh, bah, quand j'avais mis un gant avec un trou à, à, à, à, à cet endroit là, il euh, y a un petit bout de métal en fusion qui est parti à l'intérieur et qui m'a complètement cramé la main, donc faites attention. Donc en, au final, j'ai pris mes gros gants de soudure, j'avais mon tablier, un masque, des lunettes, euh, un chiffon pour me protéger le crâne parce que oui euh, on peut aussi recevoir des trucs sur le crâne et ça fait bobo euh, donc tout ça fait que c'est important de se protéger. Se protéger les yeux et la bouche et le nez c'est particulièrement important j'ai pas montré mais en fait vous voyez sur le sol qui était euh, complètement jonché de particules de métal à droite à gauche si vous n'avez pas un masque, c'est quelque chose que vous allez absorber et, euh, et respirer, et c'est pas bon du tout pour la santé. Globalement, mes soudures été un peu moins vilaines. Au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à reprendre un peu la main. C'est pas non plus génial, génial, soyons clairs, mais c'est suffisant pour faire en sorte que la structure, elle marche. Euh, il reste toute la partie smoker à faire, il reste tout l'intérieur du barbecue. Il va falloir aussi qu'on teste, qu'on mange des saucisses pour être sûr que notre barbecue y marche. Mais ça bien sûr ce sera dans un épisode suivant. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à retravailler le métal et à me remettre à la soudure. Alors un dernier élément, j'ai travaillé en manche courte, euh, Ce qui n'est pas une bonne idée, puisqu'on on attrape ce qu'on appelle le coup de soleil du soudeur. Euh, donc j'ai euh, un bras en particulier qui est vachement plus bronzé que l'autre, avec une, des grosses, euh, des gros. des moyens coups de soleil dû au fait euh, bah, de, de souder et de ne pas avoir de manche longue. Mais honnêtement, avec cette chaleur, me mettre en manche longue.. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors c'est pas une bonne idée, mais je pense que dans les futures semaines, je vais me fabriquer une veste en fait, une veste pour la soudure en cuir. Il me reste du cuir bleu le même que j'ai fait euh, le tablier. Je pense que je, je devrais en avoir assez pour me fabriquer une petite veste pour éviter justement euh, ce genre de problématique, bah, aussi bien quand je soude que quand je meule, d'avoir euh, des trucs un peu partout. Ça risque de faire un peu sauna, mais ça risque aussi de me protéger. Voilà donc un épisode fun fun fun avec de la soudure, du travail du métal, euh, du meulage et une structure bah, qui, euh, qui marche plutôt pas mal. Il y a deux roues, je peux le trimballer. Alors c'est, il pèse un peu un âne mort, soyons clairs, mais officiellement il est trimballable. En tout cas j'ai très très hâte de continuer sur cette construction pour pouvoir finir et aller manger de la saucisse et des ribs. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr euh, laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs tipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter mais, du matériel comme des matériaux comme par exemple les disques pour couper le métal parce que j'en ai, ai utilisé quelques-uns. Un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour l'épisode 293, la deuxième partie de la fabrication de notre smoker barbecue en matériaux de récupération. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous